Je suis Christophe Porgou, chef d'orchestre, qui est la chance de faire partie du projet Demos, particulièrement donc à Toulouse pour la deuxième fois puisque nous avons terminé un premier groupe qui a fait trois ans d'expérience de, de musique et d'orchestre. Et là, donc on, commence, on a commencé depuis septembre dernier. Avec, euh, avec ce deuxième groupe. Euh, C'est incroyable parce que euh, moi les enfants je les ai rencontrés qu'une seule fois euh, pendant les vacances de Toussaint dernier, euh, pendant deux jours. Et là je les retrouve après, euh, après qu'ils aient travaillé chaque semaine en atelier, etc. Ils ont choisi tout récemment leur instrument. Depuis que je suis petite, je voulais faire un instrument, mais euh, au niveau financier ce n'était pas possible. Du coup, ben, quand ma mère elle m'a dit que j'étais choisie pour Demos pour trois ans de musique, J'étais très content. Il y a un morceau qui est déjà prêt. Euh, on se demande un petit peu s'il ne va pas falloir qu'on qu rajoute un morceau pour cette année pour le concert de juin parce que les enfants avancent à vitesse grand V, il y a une énergie, il y a une concentration assez phénoménale. Je faisais partie du premier dispositif d'Emos et ça a donné envie à ma sœur. Je viens des murets et j'ai choisi un euh, violoncelle. J'ai choisi en première la flûte parce que. J'aimais bien le son. Je trouvais qu'aujourd'hui c'était super bien de pouvoir donner de nouveaux instruments à des nouveaux élèves de Demos. C'est un échange, on va dire, d'énergie, un échange de, autour de cette aventure musicale, artistique et sociale évidemment et humaine.